Bonjour à tous, nous sommes le 13 novembre 2020. Euh, en ce mois de novembre, le mois des morts qu'on appelle ici au Québec, <rire> euh, c'est quand même euh, une période assez sombre, même si... Euh le candidat Biden a été euh, ben, élu, pas encore, parce que quelqu'un m'a laissé un commentaire, et hey, c'est vrai, on ne doit pas encore l'appeler le président des États-Unis, parce qu'officiellement, ce n'est pas le président euh, des États-Unis. Euh, en ce moment, c'est en contestation, et de toute façon, le vrai président, aujourd'hui, ça se trouve être euh, euh, euh, Trump. A, je voudrais bien dire le contraire. La personne qui m'a écrit, euh, oui, c'est vrai, c'est une remarque qui est importante, donc de ne pas l'appeler le président, mais écoutez, les médias traditionnels la peine le président, je lis beaucoup euh, les médias un peu de tout, comme je vous dis pour essayer de me tenir au courant un peu de tout ce qui se passe euh, sur la planète, au, surtout au niveau économique mais dans le fond, euh, j'ai pas le choix de lire quand même des nouvelles politiques, tout ça donc euh, c'est sûr que j'ai euh, souvent dit euh, le président Biden mais c'est le candidat à la présidence euh, Biden, dans, dans le fond on peut pas encore le nommer président il l'est pas, c'est la réalité euh, même si plusieurs... Euh, disent qu'il a gagné. Même les médias traditionnels nous, nous disent ça. Euh, officiellement, il n'est pas encore le président des États-Unis. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, ben, j'ai encore placé tous les articles qu'on va voir sur mon site. Euh, vraiment intéressant, c'est surtout sur l'injection monétaire qu'on va parler, euh, et, et aussi sur l'or. Dans le fond, on va parler d'injection monétaire parce que euh, c'est beau, la lune de miel, lundi, euh, ça s'est terminé, ben, la fin de semaine dernière, avec la déclaration du président des États-Unis, c'est pour moi qu'il le dit, euh, Biden, euh, de, les médias traditionnels, ce qu'ils ont fait, mais dans le fond, j'aimerais aller euh, peut-être un petit peu plus loin là, dans l'analyse d'aujourd'hui, parce que dans le fond, euh, c'est beau tout ça, euh, il va y avoir des contestations, déjà les, des, les décomptes ont commencé, les recomptages ont commencé dans plusieurs états, on ne sait pas ce qui va sortir, en tout cas, peu importe, là. Euh, et puis la présidence va arriver seulement au mois de janvier, euh, euh, c'est un processus Là, je n'ai pas toutes les dates en, en tête mais c'est pas ça qui est important je, vous, je vais vous parler de, de l'économie surtout de la rencontre de, de, de, des présidents de banques centrales qui s'est arrivé dernièrement et j'ai placé sur mon site, mon site deux articles je pense que ça s'est passé euh, bon je sais pas si de manière virtuelle je n'ai pas, pas vraiment regardé euh, la manière que ça s'est passé je, je me suis concentré surtout de leur action ensemble concertée euh, ce qu'ils veulent c'est réinjecter euh, beaucoup beaucoup d'argent encore dans le, le système parce que qui disent que la, la, c'est eux qui le disent, que la, la crise du coronavirus a vraiment dévasté littéralement les petites entreprises. On parle de robotisation beaucoup, beaucoup. Euh, on parle que le, champ, le, le, le monde a changé et va continuer à changer. Et dans le fond, c'est pas moi qui le dis, c'est Schwartz, le fondateur du World Economic Forum, qui dit, euh, euh, ben j'ai lu là-dessus, sur le fameux grand reset qui nous parle, euh, qui arriverait, euh, bon, il n'y arriverait pas là, mais on essaie d'être... Euh, de plus en plus euh, propagandiste à ce niveau-là. Ce qu'on veut, euh, en gros, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, dans le fond, on veut avoir une planète verte, arrêter de manger de la viande, euh, on veut, euh, non, ça va aussi loin que ça, là. Euh, vraiment euh, aussi euh, racheter les euh, les hypothèques de personnes qui, euh, les propriétés, que les gouvernements fédéraux du monde, de la planète, commenceraient à sans à 100 on va dire, s'accaparer de la richesse des individus, dans un monde parfait, tout le monde serait joyeux, personne n'aurait des biens, donc, euh, et euh, bien entendu, euh, l'élite qui va s'occuper de faire tout ça, eux, ne seront pas concernés par tous ces changements. Euh, C'est toujours la même chose dans les systèmes communistes, j'ose dire communistes, parce que euh, les euh, républicains disent qu'il ne faut pas dire socialiste-communiste, mais j'ose dire ça, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment nous plonger dans un système communiste. Il n'y a pas d'autres euh, mots, mais c'est à grande, grande échelle, au nom de, de certaines vertus qui sont bonnes, dans le fond, au nom de l'environnement, c'est super bien de s'occuper. Écoutez, moi-même, je suis quelqu'un qui récupère beaucoup, je fais hyper attention. Au niveau de la viande, je sais qu'il y a des excès, de, on élève des bêtes, et pour les tuer, on, ils n'ont pas de vie. Écoutez, je moi, j'ai des poules, tu sais. Puis euh, là, j'en ai pas pendant l'hiver, mais l'année prochaine, je vais en avoir. Puis, euh, de voir mes poules vivre et tout ça. Puis je mange pas les poules, mais je mange les œufs. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est sûr qu'à grande échelle, dans, avec les grandes villes, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Cependant, il y a beaucoup de, de, de, de techniques. Euh, euh, moi, j'ai un petit système euh, d'aquaponie. Euh, c'est euh, les poissons, les la merde des poissons qui se trouve à nourrir les plantes et il euh, y a une circulation et ça, ça s'installe très très bien dans les grandes villes, euh, la hydroponie aussi, mais aquaponie c'est intéressant parce qu'on a la culture de poissons moi c'est sûr que c'est des poissons rouges donc c'est pas comestible mais quand même, ils vivent là, sont bien j'ai un beau petit bassin, vraiment beau euh, je vous montrer ça un jour donc <rire> tout ça pour dire que ça se fait là. changer euh, nos manières de voir manières de penser, j'ai acheté hier euh, euh, mon épouse est à l'hôpital à sort aujourd'hui, heureusement, mais euh, j'ai quelques plats, malgré que je me débrouille tout le temps. Ce n'est pas des faits divers que je vous compte, là, je vous compte la réalité. C'est que j'ai quelques plats que j'avais achetés, un, un plat de congelé. Je vous mens pas. On se trouve avoir euh, le plastique, le bol de plastique. En plus, on a un genre de petit. Euh, euh, filtre là, euh, et la sauce est, en, est dessous c'est un plat qui coûte quelques dollars mais j'en viens pas la quantité de plastique gaspillé j'ai euh, j'ai gardé mais j'ai lavé gardé je me je me dis ça se peut pas mais on est dans un monde vraiment d'hyperconsommation. et ça euh, c'est sûr que quelques uns vont peut-être me reprocher euh, de de dire ça mais non, non, non, on est vraiment dans un... Et à ce niveau-là, euh, il y aurait beaucoup de choses qui auraient pu changer, mais pourquoi euh, c'est arrivé euh, avec euh, presque une provocation au niveau de, du, ben, du coronavirus, comme on le sait, euh, la, la, la, la quantité de, de, de morts, c'est à peu près un million de personnes, mais euh, c'est moins que ou à peu près la même chose, à, même moins, moins, moins, je pense, que ceux qui fument, euh, les cancers, euh, toutes les conséquences de, de la cigarette. Donc, euh, non, il euh, faut pas non plus, euh, faut voir le juste euh, équilibre là-dedans, et c'est ça que j'essaie de voir. Et au niveau, euh, euh, lorsque je partage des choses économiques, c'est sûr que j'ai pas le choix de regarder euh, beaucoup de nouvelles, donc euh, je suis quand même assez informé, euh, très bien informé, donc euh, j'essaie d'avoir euh, toujours la balance dans ce qui se passe, et, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, au niveau euh, de... De, des changements qui vont arriver. Euh, J'ai pas de détails réellement sur euh, euh, les changements précis, mais je sais que par contre, on veut euh, euh, immédiatement, dans l'immédiat, c'est euh, réinjecter euh, euh, des capitaux euh, dans, dans, dans les, les différents pays, dans le fond. On parle, euh, ben, on parle des de, de, de États-Unis, mais plus que ça. Euh, du Canada ici, euh, euh, Justin Trudeau l'a dit, il veut encore plus. Paralyser l'économie en disant qu'il faut que ça arrête complètement euh, cet hiver. Et euh, il est prêt à injecter des capitaux, Christophe Freelan l'a dit. Donc, euh, je trouve ça un peu. Je, je, je ne comprends pas trop. Là, on pourrait. Puis il euh, y, y a une étude qui est sortie de J.P. Morgan. Euh, autant le confinement que le non-confinement ont causé à peu près le même nombre, euh, le même nombre de morts. Là. Donc, euh, on aurait pu trouver d'autres moyens comme la Suède, euh, Taïwan. Euh, non, il y avait d'autres, il y avait d'autres moyens. On s'acharne à vouloir tout détruire. Euh, donc, euh, sur mon bourse, mon site euh, boursetechnique.com, j'ai placé euh, ben, Trois articles qu'on va regarder rapidement. Là. Euh, la première article, ben, c'est la fameuse rencontre qu'il eu des banquiers centraux, et c'est là-dessus que je voudrais focuser euh, Pourquoi pourquoi la politique monétaire ne fonctionne pas euh, lors de la réunion annuelle? Donc les banquiers centraux ont parlé de ça, de euh, je ne sais pas si c'était virtuel, mais en tout cas les banquiers centraux, ben, c'était physiquement... à à, à Francfort, mais réellement, je ne sais pas s'ils étaient tous là. Peu importe. Euh, donc, on dit... Euh... Euh, au niveau des banquiers centraux euh, ayant lutté pendant des années pour soulever l'inflation anémique, les responsables, notamment les dirigeants de la BCE, de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre, tenteront de comprendre pourquoi la politique monétaire ne fonctionne pas, à quel niveau euh, et quel nouveau rôle ils doivent jouer dans un monde changé, euh, que ce soit la lutte contre les inégalités ou le changement climatique euh. Donc, euh, pour l'instant, le seul consensus est que l'ordre économique est en train de changer. Et ça, c'est un fait. Euh, je pourrais dire, quoi Ben, vous le savez comme moi, dans le fond, euh, euh, tout a changé et on veut encore plus confiner. Je pense que ce n'est pas la bonne chose qu'on doit faire. Ben, de toute façon, je ne suis pas un dirigeant euh, mondial, J'ai rien à dire, mais j'observe et j'ai le droit de donner euh, mon opinion euh, encore. Euh, euh, sur Youtube et d'ailleurs je, je suis en, en train de transférer toute ma chaîne sur odyssey.com donc euh, de toute façon ça va être la même chose euh, bah, mes vidéos vont être sur les deux plateformes euh, si jamais mais je pense pas, j'essaye d'être quand même euh, neutre dans tout ça je ne donne pas d'opinion euh, euh, comment je pourrais dire euh, je regarde des faits et je vous les partage donc, euh, mais je vais être aussi sur Odyssey euh, bon euh, quels sont les facteurs structurels qui se cachent derrière la baisse observée des taux d'intérêt naturels, la tendance à la baisse, pose des défis importants au cadre de, de politique monétaire existantes Donc, euh, les personnes qui se trouvent à, être économie, à, à vouloir économiser au, aujourd'hui mettent leur argent aux ban dans les banques, tout ça, euh, à pas de, pas de taux d'intérêt et avant des années et même peut-être de l'intérêt négatif et plus loin que ça encore. Euh, ce que j'ai lu, euh, ce n'est pas l'article qui est ici, mais on disait que les, euh, les banques centrales, la Fed surtout, vont commencer à, à injecter directement dans, ça je vous en ai parlé souvent, dans, euh, dans les, les, les comptes des individus avec des crypto-monnaies qu'ils vont créer à partir de la technologie blockchain, ça je vous en avais parlé, et ça s'en vient ça, euh, ce que ça va faire tout simplement c'est que les banques, euh, les grandes banques vont être euh, euh, moins sollicitées, donc euh, je pense que la Fed va se heurter à peut-être quelques grandes banques qui voudront pas que ça fonctionne comme ça, mais peu importe, qui va gagner? C'est sûr que les gouvernements euh, remportent tout le temps. Euh, c'est eux qui ont, qui tiennent les ficelles du pouvoir et, et établissent les règles du jeu. Donc, euh, c'est ça. Euh, on parle d'un nouveau rôle après avoir poussé la politique dans un territoire inconnu, même au prix de certains défis juridiques, avec des achats d'obligations surdimensionnés et des taux négatifs. Les banquiers centraux envisagent maintenant d'en faire encore plus. Et c'est ça que je voulais vous dire. Euh... Ça va aller loin, je vous le dis, la FED parle désormais, euh, on va le souligner comme ça, la FED parle désormais ouvertement de vouloir aider les familles à faible revenu, tandis que la BCE appelle à un, un plus grand rôle dans la lutte contre les changements climatiques. Cela soulève des questions sur le rôle réel des bureaucrates non élus avec des mandats vaguement définis. C'est ça que j'avais vu là, à cet endroit-là, parce que je lis beaucoup, puis... Souvent, je... En tout cas, vous lirez mon article au complet. Très, très, très intéressant, cet article-là, qui vient de euh, Router. Donc, euh, euh, j'essaie de, de prendre des articles un peu partout, et je, euh, ben, des, des, avec des bonnes sources. Et la deuxième, euh, ben c'est... Euh, bon, ça si on parle rapidement... Bon article aussi, les États-Unis entament l'exercice 2021 avec le plus grand déficit budgétaire jamais enregistré. Et c'est loin d'être terminé. Euh, on voit ici, euh, ben en octobre, c'est le plus grand déficit qu'on a eu euh, de l'histoire. Plus précisément, selon le Trésor en août, les dépenses publiques étaient de... 521 milliards de dollars. Les dépenses publiques sont en hausse de 24 milliards de dollars, dollars par rapport aux 497 milliards de dollars dépensés en septembre. C'est 37 de plus que 3. Euh, là, c'est au niveau des budgets, mais au niveau des déficits. Euh, le déficit, dans le fond, c'est pas compliqué. Ça se trouve, euh, vous établissez un budget, mettons, vous vouliez dépenser 500 milliards et vous en dépensez 600 et vous êtes en déficit de 100 milliards euh, pour cette période-là, pour ce mois-là. Et et euh, en octobre, euh, défi le déficit euh, budgétaire était de 284 milliards de dollars. Donc, euh, c'est 284 milliards dans le trou euh, de ce qu'on avait prévu. Euh, 10 milliards de dollars de plus que 274 milliards attendus. Donc, euh, ça a coûté plus cher. Et le déficit global de l'année est à 3000, euh, 3100 milliards. Euh, euh, je, je On n'ira pas voir ça, là, il est... Euh, je vais aller le voir rapidement comme ça. Sur mon site, Donne économique, déficit. Comme je vous dis, je mets beaucoup d'excédents de, euh, ou déficit fédéral. On est rendu à un, est bas, est 3000, 3, euh, 3100... 31 milliards, ça c'est un déficit dans le fond, si on avait des excédents, ça serait le contraire, on serait à haut de la ligne, mais là le déficit, on a, on avait un budget et on l'a creusé cette année, c'est un peu normal à cause de tout ce qu'on a vécu, là, le, la crise du coronavirus et toutes les fermetures qui ne sont pas terminées, l'hiver va être dur euh, euh, pour continuer l'étape les, les, les, les, de, de, de fermeture. Là. Donc, euh, les revenus, ça, je vous avais déjà montré ce petit tableau-là, c'est les revenus et ça, c'est les dépenses. Regardez, ça ne suit pas et euh, ça ne se terminera pas de sitôt. Et c'est la raison pour laquelle le président de la Fed euh, a déclaré qu'une aide politique supplémentaire est nécessaire. Euh, comme je vous dis, euh, tous les banquiers centraux qui se sont réunis ont dit qu'on qu on devait avoir une aide supplémentaire, mais là, euh, Jérôme Powell a spécifiquement dit... Euh, euh, que c'est une aide supplémentaire pour euh, les, les petites gens qu'on qu appelle, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui, euh, les, les gens euh, à moindre, euh, avec des petits revenus dans la société. Euh, fondamentalement, c'est pas mauvais, euh, mais c'est de fermer toute l'économie, euh, les petites entreprises, euh, c'est sûr que les aider pour... Euh, un petit bout, c'est correct, mais quand on les fait s'écrouler comme on vit en ce moment, je pense pas que c'est une tactique très forte, mais en tout cas, on voit... On voit que ça se raccorde en tout cas avec euh, le grand reset qui a cette philosophie-là de vraiment englober, avoir un monde communiste global euh, où euh, notre manière même de penser euh, va être influencée. Et je veux pas tomber dans le, le, le, le négatif ou le conspirationniste, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est eux-mêmes qui le disent qui veulent vraiment avoir un, un, un monde unifié, un peu à la manière des communistes. Euh, donc, euh, allez sur World Economic Forum, vous allez tout voir ça. Euh, donc, euh, le président de la FED, euh, réserve fédérale a pris la parole lors d'une table ronde de la Banque Centrale Européenne avec le président de la BCE, bon, eux autres ont, comme je l'avais parlé, dans l'autre article, on, on décrit ça. Euh, certains, euh, certains économistes craignent que le ralentissement puisse euh, survenir à mesure que les cas de coronavirus augmentent et que les États euh, mettent le, en œuvre des restrictions sur les activités commerciales et personnelles. Donc, euh, c'est ce qui va arriver. Beaucoup de, encore de d'argent de, euh, euh, à venir. Ça, c'est clair, clair, clair. Euh, et surtout euh, cet hiver, euh, euh, le candidat. Biden, à la présidence, à Biden, Joe Biden, a dit, s'il est encore là, qu'on aura un hiver noir. Donc, euh, noir dans le sens que ça va être son. Euh, donc, euh, et il prône encore le plus de, de fermeture, fermeture des, des, euh, des entreprises, euh, euh, vraiment arrêter, paralyser l'économie. Donc, euh, c'est ce qui s'en vient pour cet hiver. Euh, plus de soutien, ce n'est pas un, un secret de polychinelle. On le sait que plus d'argent s'en vient de la part de la Fed. Euh, et aussi, le monde va changer. Le monde va changer. Le monde tel qu'on l'a connu, c'est sûr, qui va changer. On veut aussi injecter beaucoup, beaucoup C'est dans cet article-là. Euh, euh, bon, c'est ça. Euh, pendant... OK. Powell avertit que les travailleurs déplacés auront besoin d'un soutien prolongé à mesure que l'économie arrive américaine se rétablira d'une manière différente de la sienne. Euh, nous ne retournerons pas à la même économie, a déclaré Powell, nous nous rétablissons, mais dans une autre économie. Ah, c'est ça que je voulais euh, vous partager. Ce sera celle qui sera davantage mise au profit des à profit de la technologie. Je crains que cela rende les choses encore plus difficiles pour de nombreux tra travailleurs qui si, ne sont pas formés au niveau des technologies. Des dirigeants de la Banque centrale a, euh, a déclaré qu'il, le dirigeant, c'est Powell, Jérôme Powell, qu'il se référait spécifiquement aux travailleurs relativement mal payés qui sont Font face au public et qui supporte ce pro. Donc, euh, beaucoup sont des femmes et des minorités. Donc, euh, l'exercice n'est pas négatif. Euh, euh, non, c'est n'est pas négatif fondamentalement, mais par contre, euh, euh, j'ai hâte de voir les conclusions de tout ça. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y en est? Parce que dans le fond, euh, ça va être à suivre à savoir si vraiment on a vraiment le, le, le souci des gens ou euh, on veut euh, tout simplement. Euh, euh, changer la planète, euh, ah, écoutez, je, je sais, je pourrais dire euh, n'importe quoi, ce que je pense, j'essaie d'être factuel avec ce que je vois, puis je vous le partage, donc euh, je ne veux pas embarquer en disant qu'il va arriver telle affaire, telle affaire, tout ce que je dis, c'est sûr que le Grand Reset, euh, ça, on en parle abondamment, et on... C'est une grosse euh, info-pub qu'on fait en ce moment. Et pour terminer, euh, bon, OK, c'est ça, c'est deux partages que je voulais vous faire. Euh, euh, ben, c'est trois, on n'aura pas le temps, là, on arrive à 20 minutes. Euh, bon, euh, c'est les banques centrales continuent à... à acheter de l'or. C'est un sondage qui a été fait euh, sur sur mon site globomarket.ca. En plusieurs répondants de ce groupe, des banques centrales ont noté que l'or faisait partie intégrante de leur cadre de gestion des réserves. Ils n'étaient donc pas touchés par les mouvements du marché. Que ça monte, que ça baisse, euh, eux euh, s'en vont avec la philosophie qu'il faut avoir des réserves d'or... Euh, ça Ça fait partie de leur culture maintenant. Depuis deux ans, on sait très bien que la Chine et la Russie ont acheté beaucoup d'or, même d'autres pays qui ont vraiment stocké beaucoup beaucoup d'or à cause de tout le contexte économique. Les sociétés orifères disent que la clientèle achète et possède de l'or à des fins de préservation des actifs à long terme. Il était gratifiant d'apprendre que 64% des banques interrogées considéraient les avantages de la diversification comme la raison la plus pertinente de passer de l'or. Euh, Donc, ça ne vient pas de moi, ça vient vraiment des banques centrales. Et euh, pour terminer, euh, aujourd'hui, le prix de l'or est en hausse, là, mais euh, est pas, on est vendredi, euh, mais je vais euh, terminer avec cet article-là. Euh, ben, rapidement, dans le fond, le prix de l'or aujourd'hui est en hausse, mais on n'a pas, euh, je ne pense pas qu'on ait réatteint le... Euh... bon j'arrive pas à le voir on peut aller le voir ici euh, non, on est encore en consolidation, il n'y a rien qui a changé, euh, même si aujourd'hui on prend 16-17$ en demain, on pourrait, ah pas demain, demain c'est samedi, euh, mais par contre, euh, le dollar américain euh, est en baisse, euh, non, euh, au niveau de l'or, euh, ça se maintient, ça va être euh, euh, de la consolidation jusqu'à ce qu'il y ait, euh, et je pense que ça peut arriver euh, peut-être à la fin de l'année, euh, cet hiver, on va voir, peu importe, euh, euh, je suis les marchés c'est pas moi qui dis euh, que l'or va monter je sais qu'on est dans une tendance euh, haussière et la dernière euh, nouvelle euh, qui est sur mon site euh, la Russie cherche à permettre aux nations à, au National Wade Fund d'investir dans les métaux précieux ça se trouve être un gros fonds euh, euh, un fonds que les Russes possèdent là, euh, euh, présent, euh, le ministre des Finances euh, de Lou, a précédemment déclaré qu'il était favorable à ce plan, c'est-à-dire euh, euh, acheter de l'or, qu'il considérait l'or comme le plus durable à long terme et que des actifs, des, euh, que des actifs du marché financier, par exemple la dette américaine. Euh, la législation propose un amendement à un article du Code budgétaire de la Russie sur la gestion du fonds. Cela ajouterait des montants pour investir dans les métaux. Euh, ceci analyse des actifs financiers dans lesquels il peut investir. Il s'agit notamment de devises, de la dette d'autres pays, celle des États-Unis, c'est sûr, et des organisations financières internationales. Donc, euh, leur fonds, qui euh, c'est un fonds de... Euh, retraite stocke une partie des revenus. C'est un fonds avec les retraites, tout ça. Il stocke une partie des revenus de la Russie provenant des exportations de pétrole. Euh, il valait 167 milliards de dollars le 1er novembre, selon les données du ministère des Finances. Donc, investir dans les métaux précieux est pour la Russie une sécurité. Donc, euh, les Russes vont, laissent, euh, euh, nous laissent le message qu'ils vont continuer à investir dans les métaux euh, précieux comme euh, sécurité. Donc, euh, c'est assez important et euh, c'est pour ça que dans le fond les banques centrales euh, à cause du fait que la planche à billets euh, euh, tourne à plein régime et ne s'arrêtera pas au mois de, euh, de décembre euh, ni en 2021, euh, au contraire comme on a vu avec euh, Jérôme Powell ça va se poursuivre et même avec euh, la bce aussi, les banques centrales ça va su, se poursuivre et s'amplifier, donc euh, le métal euh, euh, de, demeure à la, la, la, la la place refuge, l'endroit où qu'on peut se refugier par excellence et euh, c'est mon avis et on se revoit bientôt, euh, probablement dimanche ou lundi euh, pour euh, une nouvelle vidéo.